Oui, la priorité parmi les 10 grandes orientations, c'est augmenter l'attractivité économique du territoire Lamantinois afin de permettre aux jeunes Lamantinois et aux jeunes Lamantinoises de pouvoir travailler au Lamantin euh, autour de deux grands pôles d'activité qui sont donc le pôle d'activité euh, de Jola et le pôle d'activité à Sainte rose à Nolivier euh, en Travaillant dans un schéma de coopération intercommunale entre le Lamentin et cette rose, avec deux maires qui se connaissent et qui s'apprécient, eh ce sera moi-même et Adrien Baron sur la coopération entre ces deux zones, avec notamment le nouveau franchissement du pont de Laboucan qui permettra de relier très facilement ces deux zones d'activité. Je veux faire en sorte que l'attractivité du territoire économique et écologique puisse permettre l'employabilité des jeunes Lamantinois, trop souvent laissés au pied des immeubles collectifs qui ont fleuri sur le territoire de, la, de, de Lamantin, mais ce sont aussi des poches de paupérisation, des poches de pauvreté, des poches de désœuvrement qui encouragent la délinquance. Alors, je veux créer le Conseil des droits et devoirs des familles également pour travailler sur la cohésion sociale. Quand un jeune décroche, un jeune Lamantinois va décrocher, qu'il sera, un, un, un, un, par exemple, un perturbateur dans euh, le système éducatif. Euh, je veux qu'en plus que le Conseil des droits et des de devoirs de la famille puisse le recevoir, lui rappeler, faire des rappels à la loi au lieu de lui mettre un bracelet, euh, au lieu de faire du, du travail d'intérêt général. Eh bien, prévenir vaut mieux que guérir. Mettre en place des dispositifs de prévention de la délinquance sur le territoire lamantinois, mais euh, donner une vision également à la jeunesse formés du Lamentin, parce qu'il y a des jeunes brillants au Lamentin. On vient de voir la jeune Linda Chalder, chercheur sur le Covid long, donc aussi, sur lequel je veux mettre ces compétences-là au service d'un de Lamentin de la en action.